Quelles sont les questions typiques qu'un employeur demande à un entretien d'embauche Alors généralement, ça commence par euh, présentez-vous. Donc euh, là, on est amené à expliquer son parcours, euh, ses expériences. Mais souvent, euh, l'interlocuteur relance en demandant euh, euh, expliquez-nous euh, tel poste. Euh, je vois que vous avez aussi. Euh, pour telle entreprise, racontez-nous comment ça, ça s'est passé, qu'est-ce que vous avez fait là-bas exactement, euh, avec qui vous avez travaillé, euh, quelles étaient vos responsabilités, euh, comment vous avez géré telle ou telle situation, euh, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées, puis après des questions plus personnelles sur le, le candidat, euh, quels sont vos défauts, quelles sont vos qualités euh, qu'est-ce qu'on vous a reproché euh, voilà, hein, c'est le plus classique, c'est ça